Bonjour, c'est Pierre Maumont. Aujourd'hui, je ne vais pas vous, vous parler de métaux précieux, ni d'argent, ni d'or, mais du coup de tonnerre qu'il vient d'avoir sur l'assurance vie. Après, la CPR, en la personne de son vice-président, M. Bernard Gelas, demandait officiellement aux compagnies d'assurance de cesser de, dis de distribuer les fonds en euros. Alors, plus exactement, il employait la formule suivante. Il demandait aux compagnies d'assurance de cesser distribuer, de distribuer des produits en euros offrant à la fois une garantie de capital et une garantie de liquidité. C'est très, très exactement la définition des fonds euros. Donc, clairement, la CPR demande aux assureurs d'arrêter les fonds euros. Qu'est-ce que c'est que la CPR La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution à matière d'assurance. C'est la plus grosse institution qui contrôle les assurances en France. Alors, je vais vous expliquer... Comment on en est arrivé là et pourquoi le, depuis le 10 septembre, on peut dire que l'assurance-vie en euros, c'est fini. Avant d'aller plus loin, le petit coup de pub du conférencier, si ce thème vous intéresse et que la façon dont je le traite dans les minutes qui suivent vous ont convaincu, n'oubliez pas, à la fin de votre visionnage, de cliquer sur le pouce levé. C'est très important pour moi et c'est-à-dire c'est très important pour la diffusion de ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Mais là, eh bien, Il faut remonter plusieurs années en arrière et on va retomber sur un thème dont je vous ai déjà entretenu à l'occasion de plusieurs vidéos, euh, y compris sur des vidéos qui n'avaient rien à voir avec l'assurance vie, mais tout est lié. Le problème c'est celui de la baisse continue des taux d'intérêt depuis bientôt 40 ans et très marqué depuis une dizaine d'années, autrement dit depuis la, la solution de la crise. De 2008, ou la tentative de solution de la crise de 2008 par création massive de monnaie et baisse des taux d'intérêt, les deux allant ensemble. Alors pourquoi la baisse des taux d'intérêt est un problème pour les fonds euros et même un problème mortel, puisque l'intervention de la CPR par la voix de M. Gélas marque l'imminence de quelque chose de grave, ou en tout cas une très grave menace qui pèse sur l'avenir des fonds euros, euh, autrement dit, une menace de faillite. Alors pour le comprendre, il faut, il faut en, en venir à la, à la définition des fonds euros, ou tout du moins euh, au rappel de ce que c'est qu'un fonds euros. Euh, un fonds euro vu du côté euh, euh, client, du côté assuré, c'est un moyen d'épargner son argent sans risque, avec une, avec une garantie de capital, c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque, et également avec une garantie de liquidité, autrement dit, la possibilité à tout moment de sortir la quantité que vous souhaitez d'argent par rapport à ce que vous avez euh, confié à l'assureur, bien évidemment, euh, et cela avec des délais euh, très courts. Vous pouvez le demander quand vous voulez, les délais de paiement sont de l'ordre selon les compagnies et selon la façon, euh, on va dire, la... La technique que vous demandez pour bénéficier de cette récupération d'argent, euh, les délais sont euh, on va dire de l'ordre de 15 jours à 3 semaines. Ce qui est important, c'est le fait que vous pouvez demander cet argent n'importe quand. C'est cela l'équidité totale. Alors pour arriver à ce résultat, que fait la compagnie d'assurance vie eh bien, avec l'argent que vous lui confiez, elle achète des obligations d'État, c'est-à-dire des emprunts d'État, emprunts qui sont rémunérés par l'État, bien évidemment. Donc, en permanence, l'assureur le, perçoit les intérêts de ce placement qu'elle a fait auprès de l'État. Elle en reverse une bonne partie aux épargnants qui l'ont ont confié cet argent, dans le cadre des conditions qui sont prévues au contrat d'assurance. Elle garde un petit peu pour elle, c'est sa rémunération et un petit peu aussi pour la rémunération des partenaires, donc principalement les courtiers et agents d'assurance qui lui ont amené les clients. Et puis, c'est moins connu, elle a mis aussi un petit peu de côté dans le cadre de ce qu'on appelle la PPB, c'est dire la provision pour participation bénéficiaire qui va permettre à cette compagnie d'assurance, même si à l'avenir les taux viennent à baisser, de maintenir pour s'assurer un rendement qui soit sinon constant, en tout cas qui soit lissé par rapport au phénomène de baisse des taux d'intérêt des emprunts d'État qui sont eux à l'origine de l'alimentation en intérêt de ce système. Alors une fois que l'on connaît ça, on comprend que lorsque dans la durée, les taux d'intérêt versés par l'État pour les emprunts qui contractent diminuent, bien la, la rémunération que, va, que vont tirer les compagnies d'assurance va être à la baisse et bien évidemment elles vont être obligées obligée de répercuter cette rémunération euh, sur les contrats d'assurance qu'elles ont conclus entre, euh, entre elles-mêmes et puis, et puis leurs clients. Du fait du, du système de la PPB, euh, depuis quelques années, alors même que les taux ont énormément baissé, la, la chute au niveau des contrats a été amorti. Cela dit vous avez pu constater si vous avez des contrats d'assurance vie que depuis plusieurs années les rendements qu'on vous sert sont du style 2,5%, 2%, 2% 1,5% voire 1% déjà dans certaines compagnies ou plutôt certaines banques et vous voyez bien que vous êtes sur une pente qui va être fatale pour vos taux d'intérêt. Alors ça c'est ça c'est le problème pour vous. Maintenant quel est le problème vu du côté assureur ben, Le problème vu du côté assureur, c'est que il vous garantit de ne pas perdre d'argent. Or, à partir du moment où, comme c'est le cas depuis maintenant quelques, quelques semaines ou quelques mois, euh, car il y a déjà eu des. Euh, le phénomène s'était déjà produit dans un passé récent, mais en tout cas depuis quelques semaines, officiellement le taux d'intérêt d'emprunt à, à 10 ans de l'État. Et est passé à moins 0,58%, euh, ça marque pour les détenteurs de cet emprunt, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, non seulement une baisse des rendements qu'elles en tirent, non seulement la disparition de tout rendement, mais également, ça marque une perte d'argent, c'est-à-dire les compagnies d'assurance sont pris dans un système dans lequel, d'un côté, les placements qu'elles font, leur font perdre de l'argent, et de l'autre côté, avec ces placements, elles vous garantissent de ne pas en perdre, euh, et même implicitement d'en gagner. Parce que même si contractuellement, il n'y a plus d'engagement euh, au niveau des contrats d'assurance, ce que vous, vous attendez en tant qu'assuré, c'est d'être rémunéré de manière positive. Donc, on sait depuis... Années. Quand je dis « on oh, », ce sont les professionnels, euh, moi-même, ceux qui me suivent depuis euh, une dizaine d'années euh, à travers les articles écrits que, que, je, que je fais sur euh, via, via newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner par le lien qui est en dessous de, de, de la vidéo, par un des liens qui est en dessous de la vidéo, euh, eh bien, ceux qui suivent ça savent qu'on va vers un grave problème et qu'on ne pourra pas continuer avec les fonds euros tels qu'ils étaient depuis, euh, depuis maintenant une trentaine d'années. Donc M. Monsieur, monsieur Gélas, en tant que vice-président de la CPR, ne dit pas autre chose de compagnie, et, et ce qu'il dit même a comme contexte, comme raison profonde, la concurrence entre les compagnies d'assurance qui les pousse en fait, à rémunérer les contrats d'une manière déraisonnable, même si les rémunérations aujourd'hui sont devenues faibles et peuvent paraître, peuvent paraître à juste titre ridicules pour les assurés, euh, ces rémunérations sont quand même excessives par rapport à ce que la sécurité dans la durée de la solvabilité, pour la solvabilité des compagnies d'assurance, donc pour leur capacité à, à protéger les, les fonds qui leur sont confiés par les assurés, cette, cette rémunération est, est devenue excessive. Donc M. Gelas leur dit, parce que c'est son métier, c'est le rôle de la CPR, arrêtez avec ça, et au point où vous en êtes, ce pas simplement diminuer le rendement, c'est arrêter ce système. Alors, côté assureur, cette, cette prise de position très ferme, très documentée, très logique, et très autoritaire de M. Gélas, cette prise de position les arrange beaucoup. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, en réalité, ils étaient prisonniers de la concurrence qui se sont entre eux. C'est-à-dire que le premier qui allait dévoiler le poteau rose, qui allait dire à ses assurés, non, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, je, cette année, je ne vous sers pas du 1,8% comme l'année dernière. Je dis 1,8 puisque le, le taux moyen de rendement des contrats d'assurance en 2018, c'était 1,8%. Euh, je ne vous serve pas du 1,8. Cette année, je vais me servir du 0,8. L'année prochaine, ça sera du 0,2 et puis après, ça sera 0. Et euh, même si vous trouvez que c'est peu, il vaut mieux 0 dans la sécurité qu'un petit rendement dans l'insécurité. Donc les compagnies étaient prisonnières de ce, de ce discours, de ce discours implicite vis-à-vis -vis de leurs assurés. Et là, maintenant, elles sont libérées. Et bien sûr, elles, elles n'ont pas tardé à réagir, à s'engouffrer dans l'opportunité de sortir de ce, de ce traquenard que leur a présenté M. Gélas. La première à réagir a été Generali, la compagnie Generali qui a annoncé immédiatement la fermeture aux souscriptions nouvelles de deux fonds euros qui représentent plusieurs milliards d'encours. De, dont un fonds euro qui, qui parlera à ceux qui connaissent Générali ou, ou qui sont souscripteurs de contrat, qui s'appelle le fonds Euro Innovalia, qui avait servi l'année dernière de 40% de rendement, donc ce qui, par rapport à l'étiage moyen des rendements de 2018, était, était extrêmement élevé. Eh bien, Generali forcément, était, avait un problème avec ce niveau de de rémunération, compte tenu du contexte que je vous ai expliqué. Donc, Generali ferme le fonds. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont déjà clients de ce fonds vont se faire virer. Eux vont continuer à, à, à bénéficier du rendement que la compagnie voudra bien leur verser à l'avenir. Et Generali annonce d'ailleurs que, pour 2019, les rendements vont se trouver très fortement réduits par rapport à ce qu'ils étaient en 2018. Donc, vous êtes prévenus, clients de Generali... Que vous soyez sur le fonds Euronovalia désormais fermé au nouveaux souscripteurs ou sur l'autre fonds dont j'ai oublié le nom, euh, l'année prochaine vous n'aurez pas euh, de 40% de rendement, vous aurez probablement quelque chose qui sera peut-être autour de 1, peut-être peut encore plus bas et surtout tous les assureurs, tous les contrats seront plus ou moins logés à la même enseigne. C'est ça, ça qui est important, c'est ça qui est un coup de tonnerre pour les épargnants français. Et c'est la, la raison pour laquelle euh, j'ai changé provisoirement de, de thème de fond de mes vidéos. Je, je ne vous parle plus de l'or, de l'argent de et de, de, on va dire des, des, des, des placements, des valeurs au Je vous parle du problème, de l'acuité la, qu'il y a sur les assurances-vie aujourd'hui. Et puis immédiatement derrière la prise de position de Generali, qui est un mastodonte européen d'assurance, l'assurance, qui est peut-être la plus grande compagnie européenne d'assurance-vie, euh, d'autres compagnies très conséquentes, très conséquentes en Europe, donc le groupe Allianz, qui est euh, avec on va dire plus ou moins égalité avec Generali, hein, en, en, en poids dans la distribution d'assurance-vie en Europe, donc en, en, en quantité, en centaines de milliards d'euros de, de fonds gérés pour le compte des, des, des, des épargnants d'assurance-vie. Euh, Allianz a annoncé à peu près la même chose, euh, également une compagnie moins importante, mais dont les contrats sont traditionnellement bien rémunérés. Je prends des contrats des fonds euros, à annoncer que l'année la, prochaine, pour les fonds euros, ça va être moins marrant que d'habitude. Et puis également une autre compagnie dont j'ai pu le, le nom en tête, mais qui est une compagnie importante. Je, je coupe quelques secondes le temps de vérifier le nom. Donc là, la dernière compagnie en date qui s'est manifestée du moins quand je préparais cette vidéo, ça, ça fait quelques jours, c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est une banque. Alors, quand on parle du Crédit Agricole en tant que compagnie d'assurance, en fait, on, on fait allusion à, à sa filiale d'assurance qui s'appelle Prédica, une filiale d'assurance vie qui s'appelle Prédica, qui est donc un dépôt poids de l'assurance. Donc on voit déjà qu'entre Generali Alliance, euh, Prédica et Sur Avenir, c'est une, une très grosse partie du marché de l'assurance vie, de la distribution d'assurance vie et de la gestion des fonds existants en, en fonds euros euh, qui, euh, qui passe à l'application des recommandations de la CPR. Outre cet aspect évident, c'est-à-dire la conséquence évidente sur la rémunération des fonds euros et sur leur solvabilité euh, de la baisse permanente des taux, de la baisse accélérée depuis quelques années et à plus forte raison du passage, à taux négatif. Alors je vous ai parlé du passage à taux négatif de l'emprunt de l'État français 10 ans, donc on appelle l'OAT 10 ans, euh, avec une rémunération à moins 0,58%, euh, parce que, euh, que c'est un emprunt phare dans le domaine des, des emprunts en France, mais euh, il ne faut pas croire que c'est une particularité de la France. Les, les taux sur l'État allemand sont encore plus bas ou plus négatifs qu'en France. Euh, C'est le cas de très nombreux pays, y compris deux pays auxquels on ne penserait pas, notamment de la Suisse, la Suisse, euh, la fameuse Suisse qui est si solide financièrement, euh, dont, euh, les taux, euh, fin pour laquelle les taux d'intérêt euh, versés par euh, l'État suisse à ceux qui, qui, qui, lui, qui lui prêtent de l'argent sont de moins 0,83% au moment où je fais cette vidéo. C'est-à-dire qu'en 6, on, est, on a des taux négatifs qui sont presque de moins 1%. Donc ce phénomène est général. Je vais vous donner un seul chiffre et j'espère qu'il sera parlant pour vous. Euh, ce chiffre, c'est le chiffre de 17 000 milliards. Alors, c'est des euros ou des dollars puisque euh, c'est plutôt des euros parce que les, les Américains ne sont pas trop aux taux négatifs ou nous ne le plus guère, ou en tout cas les taux des négatifs actuellement, c'est quelque chose qui se fait en Europe, euh, qui se fait au Japon, euh, et ça suffit à générer des masses énormes d'emprunts de, à taux négatif, parce que 17 000 milliards, euh, rappelez-vous des, des comparaisons que j'avais faites à l'époque où je vous parlais du risque d'explosion des cours de l'or, eh c'est à peu près 8 fois la richesse annuelle créée en France, qu'on appelle le PIB. Donc 8 fois le PIB français, c'est quelque chose qui est colossal. Euh, ça représente demi milliards, c'est à peu près une fois et demi le PIB de la zone euro. Et c'est à peu près euh, le cinquième, c'est euh, un petit cinquième du PIB mondial. Donc, on est sur un torrent, et quand je dis un torrent, c'est plutôt un fleuve furieux, de taux négatifs qui déferlent sur une grande partie de l'économie mondiale. Bien sûr, cela ne pouvait pas ne pas avoir d'impact sur un produit comme le fonds euro, qui est un produit qui est basé sur les, les, les emprunts, et surtout les emprunts d'État. Alors, un tel environnement recèle de manière latente un risque qui s'appelle le risque de craque obligataire, et ce risque menace très particulièrement les compagnies d'assurance à cause de la quantité d'obligations d'État qu'elles détiennent. Alors je vous la fais courte, le craque obligataire c'est tout simplement lorsqu'on a des taux très bas, à partir du moment où ces taux viendraient à remonter, ce qui est toujours possible, même si on peut s'attendre à ce que la période de taux bas dans laquelle on est, quand je dis bas c'est négatif, dans laquelle on est perdure, un jour ou l'autre ça remontera, et pour peu que ça remonte un peu vite, là, il se passe la chose suivante, c'est que les, les détenteurs d'obligations, de, de, d'emprunts euh, qui rapportent soit rien, soit, soit, soit quelque chose de négatif, euh, soit très peu, à partir du moment où de nouvelles obligations et plus rentables sortent, s'empressent de vendre les obligations qu'ils avaient pour acheter les nouvelles. Et vous, vous faites cette... Euh, ce, vous faites cette euh, cette manœuvre à l'échelle de dizaines de millions de porteurs d'obligations, eh immédiatement on a un raz-de-marée pour la vente des obligations anciennes, du coup leur valeur s'effondre. Et à partir du moment où leur valeur s'effondre, le mouvement de vente est encore précipité, si bien que très rapidement on se trouve dans une situation où tout le monde veut vendre et puis personne ne veut acheter. Donc c'est l'effondrement, mais encore plus prononcé des cours, et c'est donc une perte sèche, pour tous ceux qui détiennent ces obligations. Et, suivez mon regard, ceux qui détiennent ces obligations dans le contexte des fonds euros, ce sont les compagnies d'assurance. Donc le risque de obligataire est un risque qui pèse de plus en plus lourd sur les compagnies d'assurance, d'où leur intérêt et leur, euh, leur, euh, la, la frénésie avec laquelle elles, elles réagissent à l'annonce de la CPR pour sortir de ce risque. Alors, quand je dis qu risque, que ce risque pèse sur les compagnies d'assurance, c'est les compagnies d'assurance en premier lieu. Derrière les compagnies d'assurance, il y a évidemment les, euh, les souscripteurs de contrats, enfin, des, des fonds euros, qui, dès lors que les fonds euros s'effondreraient, cest que les compagnies euh, ne seraient plus en capacité d'honorer leur garantie de ne pas perdre d'argent, eh bien, les souscripteurs perdaient de l'argent. Donc, les fonds, heureux, les fonds euros sont devenus, et progressivement et pour très une grande part de leur, de leur risque à l'insu du public, à l'insu de la connaissance que pouvait avoir le public, un produit potentiellement dangereux et qui en plus ne rapporte plus rien. Alors finalement, ce, le, ce que font les compagnies d'assurance, on peut considérer que c'est salutaire dans l'intérêt de tout le monde, mais la question qui se pose maintenant à tout le monde, c'est que faire Est-ce que je vais rester dans des fonds euros dont on m'annonce on clairement qu'ils ne vont plus rien rapporter, voire même avoir un rendement négatif euh, ou est-ce qu'il faut que je sorte des fonds euros Mais dans ce cas, pour aller où Alors pour aller où, vous vous en doutez, c'est un sujet qui, qui peut être assez vaste. Donc je ne vais pas le traiter dans le cas de cette vidéo, puisque là je suis déjà à 20 minutes d'enregistrement, de, de, ce qui est un, un maximum, euh, je, je, je le sais, pour euh, on va dire la, la capacité à maintenir l'intérêt éveillé de, des personnes qui, qui suivent. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi un maximum de temps dont elles peuvent disposer pour, pour regarder une vidéo, même si elles les intéressent. Donc je traiterai ce sujet des alternatives au fonds euro dans, dans, dans, dans, dans les prochaines vidéos. D'ores et déjà, je vous en signale une, qui est le, le placement de son argent dans un produit immobilier. Direct qui s'appelle les SCPI, je vous en ai déjà parlé, j'en reparle. Ce produit a de plus en plus de ventes en poupe, c'est un produit nouveau, il a plusieurs dizaines d'années d'existence en tant que tel, mais les SCPI, depuis, ben, depuis que, la, que les fonds euros s'effondrent, se trouvent évidemment boostés par, par des personnes qui cherchent. Euh, des solutions qui soient à la fois rentables, qui soient à un haut niveau de sûreté euh, euh, et qui soient et qui aient une bonne liquidité. Bon, les CPI, en tout cas, beaucoup d'entre elles répondent à, à ce qu'il y a des charges. Donc, les, les CPI sont une solution. Et d'ailleurs, je vais en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers un PDF consacré à une présentation euh, rapide, en tout cas, de ce que sont les, de, de ce que sont les CPI, euh, de, de l'intérêt que ça peut avoir dans le cadre d'une sortie de fonds euro pour les personnes qui cherchent une alternative en fonction de ce que sont les différents objectifs possibles que l'on pouvait avoir avec le fonds euro. Donc ma conclusion, c'est que ce que vous êtes en train de découvrir concernant les assurances-vie, et autrement dit, le fait que le système ce système qui était sécuritaire a été rattrapé par la patrouille, la patrouille c'est celle de l'environnement économique et financier, qui fait que le système devient euh, caduque, euh, ça se produit aussi au niveau des banques. C'est-à-dire que l'effondrement des taux d'intérêt pose un problème de plus en plus grand, quand je dis effondrement des taux d'intérêt, je parle bien sûr des taux d'intérêt négatifs, pose un problème de plus en plus grand aux banques, qui met leur solvabilité en jeu, et de même que les assureurs, dans l'ensemble, ne vous ont rien dit à vos clients, enfin, vous n'ont rien dit à, aux clients, si vous qui m'écoutez n'étiez pas clients des fonds euros, les banquiers, ne vous disent pas ce qui se passe, ils vous disent au contraire que vous font sont garantis dans le cadre de la garantie de 100 000 euros, etc. etc. Euh, soyez vigilants, car vous pourriez découvrir du jour au lendemain qu'en réalité, vos, votre argent en banque était tellement menacé que telle ou telle banque ont failli, qu'un ensemble de banques ont failli et que votre argent sera perdu. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai. Donc en attendant, je... Je vous conseille si vous avez déjà des assurances vie euh, évidemment de, de réfléchir sérieusement à ce que je viens de vous exposer et, et, aux, et aux conséquences et en attendant la prochaine vidéo consacrée à comment, euh, co comment euh, placer les fonds qu'on avait sur, le, sur les fonds gros je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt ah c'est un faux départ malgré moi j'oubliais l'essentiel euh, qui, qui est très important pour la chaîne si vous avez aimé, n'oubliez pas le mettre pouce. Bien évidemment, partagez la vidéo. Le sujet mérite vraiment d'être connu d'un maximum de souscripteurs d'assurance vie. Abonnez-vous à la chaîne. Donc pour ça, vous avez le carré euh, bleu et vert en bas à droite. Vous avez aussi le lien sous le, un lien sous, sous, la, sous la vidéo. Et puis, abonnez-vous aussi à mes, à mes éditos euh, écrits puisque vous y trouverez euh, des, des sujets que je ne traite pas dans les, dans les vidéos, que je réserve à mes lecteurs. Cette fois, à bientôt.